Bonjour, Bonjour Et bienvenue chez ta mère Aujourd'hui, on va parler de recettes de cuisine Et on commence avec la quenelle à la béchamel Oh putain, mais c'est quoi ce bordel encore là On a encore dû se faire censurer à cause de puits du cul, putain Mais c'est pas moi bon pour une fois, bordel Bon, bah vu qu'on peut plus rien dire, on va finalement parler de ceux qui se cachent sous le lit des enfants à la ouais, nuit. Ouais, on va enfin parler de... Et monstres. monstres Allez, on commence avec les Gremlins. Sachez que les petites créatures ont été inventées pendant la Deuxième Guerre mondiale afin de justifier les problèmes techniques sur les moteurs d'avion. Et le terme geek, ça vient d'un terme américain, qui est un dérivé de l'allemand geek, qui signifiait monstre de foire au 19ème siècle. Mais alors, on est des monstres Lui, vous pensez tous que c'est Frankenstein, mais en vrai il n'a pas de nom. Frankenstein, c'est son créateur. Et cette histoire nous vient du 18 e siècle, où un alchimiste allemand faisait des expériences sur des corps, et les faisait au château de Frankenstein. Allez, tout de suite, on parle de Godzilla, dans la version originale Gojira, qui vient du japonais Gorira et Kujira. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le groupe de métal français s'appelle Gojira. Je suis le mec de Scream Ta gueule Le mec de Scream c'est même pas un monstre oh et nous allons parler de Freddy Krueger et de son célèbre film Les Griffes de la Nuit. Donc il faut savoir que cette histoire est inspirée de faits réels, car les Khmer qui se réfugiaient aux états unis faisaient des cauchemars très virulents, et certains mourraient de crises cardiaques dans leur sommeil. D'ailleurs, le titre original est Nightmare on Elm Street, la rue où est mort JFK. Et Fred Krueger, c'est le nom d'un enfant qui martyrisait Wes Craven, le réalisateur, lorsqu'il était petit. Wes Craven a d'ailleurs choisi le rouge et le vert pour le pull de Freddy, car c'est les couleurs qui attirent le plus l'œil humain. Eh Mais t'es pas un monstre Et tu feras jamais crier personne Ah oui Mais tu demanderas à ta femme Allez, tout de suite, on parle de Alien et de la fameuse lumière bleue de la scène des œufs. Elle a été prêtée par le groupe des Wu, qui était en répétition dans le studio juste à côté. Alien, toujours, sachez qu'il est représenté ainsi que les Gremlins et Goldorak sur la chapelle de Saint-Jean-de-Boiseau en Loire-Atlantique. Et notre ami Nessie, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Il avait été inventé de toutes pièces par un riverain qui voulait s'assurer la notoriété du lac. Et en 2003, une équipe de scientifiques a criblé le lac de Sonar afin de s'assurer qu'il n'y avait absolument rien dedans. Et Dracula est inspiré du prince roumain Vlad Tepes, qui était surnommé le Dragon, et en roumain ça se dit Dracula. Quoi encore Mais je suis ta mère Si c'est pas un monstre ça la légende du loup-garou nous vient du Moyen-Âge, où parfois le pain était contaminé par de l'ergot de seigle, ce qui donnait des hallucinations aux gens qui se prenaient pour des loups. Dans le film Chucky, le tueur s'appelle Charles Lee Ray, Charles pour Charles Manson, Lee pour Lee Harvey Oswald qui était l'assassin de JFK, et Ray pour James Earl Ray qui était l'assassin de Martin Luther King. C'est ainsi que se termine ce monstrueux épisode 13. dans deux semaines, et surtout n'oubliez pas, la culture c'est comme les monstres, difficile d'y échapper. Casimir